Bonjour chers tous. Ce matin, je vais donc revenir sur cette histoire de Capitana qui défouait la chronique ces derniers jours. C'est devenu le top sujet des chaînes d'information en continu, des journaux des TF1, de la 2, de la 6, France 24, également des chaînes de sport. Alors j'ai envie de me poser une question ce matin. Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette médiatisation de, de cette nomination Lorsqu'on sait qu'il y a une succession de... De, de capitaine en équipe de France depuis près de 40 ans sans qu'on en fasse autant de tapage autour. Est-ce que ce n'est pas euh, justement euh, la raison, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas justement dû au fait que aujourd'hui cette nomination ne, ne fait pas l'unanimité auprès non seulement du, du, du, de l'équipe de France, mais également du grand public sportif de, de France C'est un peu ça Alors. Moi, je, je vais vous démontrer aujourd'hui que euh, cette nomination, même si elle est légitime, je l'ai dit, mais euh, elle n'est peut-être pas la meilleure des options. Parce qu'on le sait tous que Kylian, c'est quelqu'un qui est très égocentrique, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui, et on l'a vu, dès par son comportement euh, au Paris Saint-Germain, d'accord Et on me dira peut-être qu'il va changer, mais... Un capitaine, c'est un choix qui doit être réfléchi en, en avance. On ne commence pas à changer lorsqu'on est capitaine. On a des qualités avant d'être capitaine. Alors je m'explique. Cette décision, elle est très stratégique pour Didier Deschamps. Ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut savoir. Elle est stratégique pour Didier Deschamps. Pourquoi Vous savez, après la Coupe du Monde, euh, Didier Deschamps a eu une cote de popularité qui est qui est qui est qui a vraiment fondu elle est au plus bas aujourd'hui, et surtout compte tenu des conditions de sa nomination et de ses rapports avec euh, le président Noël le Grec qui est qui est, qui est qui est mêlé à plein d'histoires, du coup, des Deschamps, quelque part, ne se présentait plus comme l'homme du futur de cette équipe de France. Donc, en nommant Kylian, pour lui, le fait de nommer Kylian, c'est de, de se mettre en bouclier et de se protéger derrière parce qu'il sait que aujourd'hui Kylian a cette visibilité, a cette lumière de par sa Coupe du Monde réussie. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Deuxième chose, il faut comprendre que cette décision de, de, de, de Didier Deschamps et de la Fédération française, elle est géostratégique. Elle est géostratégique pourquoi Parce que euh, la France, quelque part, c'est un pays un peu conservateur par moment, vous vous vous n'avez qu'à regarder un peu l'histoire de cette équipe. On a eu les problèmes lama Barthez en 96 entre l'Euro 96 et la Coupe du Monde 98, où, voilà, je ne vais pas revenir sur les détails, on a eu les problèmes Ioris mandanda dans les années euh, 2004-2006, etc., 2008, etc. On a eu tous ces problèmes à l'équipe de France. Yoris était capitaine de, de, de l'équipe de France, pas parce que c'était le mec qui avait de l'ascendant sur les autres. C'était d'ailleurs un capitaine très fin, mais c'était la personne la plus indiquée, la mieux indiquée pour être à ce poste Deschamps était capitaine de l'équipe de France, pas parce que c'était le meilleur joueur, pas parce que c'était... Mais c'est parce que c'était la personne qui était la mieux indiquée pour occuper ce poste de capitaine. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où cette nomination du nom de Kylian c'est aussi pour la Fédération Française de Football c'est une manière de se protéger on se dit, Didier Deschamps n'y plus trop cette côte de popularité au cas où, si ça ne se passerait pas bien le public euh, le public se dira on savait bien que Kylian ne pouvait pas être à la hauteur pour rassembler cette équipe de France du coup on va oublier le vrai responsable qui est Didier Deschamps qui est l'entraîneur et les dirigeants qui l'ont nommé. Donc vous voyez un peu, parce qu'on sait qu'une équipe de football a généralement ce qu'on appelle un cycle. Il y a un cycle où on est en haut, et à un moment donné, on redescend, d'accord, le temps de repréparer une nouvelle génération. Et c'est ce qui va se passer avec cette équipe de France. Donc, les gens, en fait, à travers cette décision, anticipent sur beaucoup de choses. Parce que sont quand même honnêtes. On sait tous que quelqu'un comme Anton Guiesman, même si je ne suis pas fan, c'est quelqu'un qui est en équipe de France depuis une dizaine d'années. Voir plus, c'est celui qui est aujourd'hui entre Kylian et, et Griezmann. il a 103 sélections contre, je crois, 66 66 pour Kylian Mbappé. Donc je pense, et c'est quelqu'un de très effacé, mais par contre de très, euh, voilà un capitaine de celui qui est très à l'écoute, d'accord, et qui ne se met pas trop en avant, et je pense que normalement, si on était dans les conditions réelles telles que je connais Didier Deschamps, il aurait choisi euh, Griezmann comme capitaine. Mais ce choix aujourd'hui, c'est un choix de stratégie et géostratégie. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je n'en dirai pas plus. On se dit à bientôt et à bientôt. C'est votre coach